Montage à croisement simple, ou en anglais long tail caston, avec en fin de vidéo un bonus, deux si vous êtes sage, une vue d'ensemble rapide pour commencer, la pelote, le fil, c'est cette partie du fil sur lequel je vais monter les mailles. Je me place comme ça. Et bien sûr, l'aiguille. Lorsqu'on a fini, on se place, on prend la deuxième aiguille et on est prêt à tricoter. Maintenant, dans le détail. La partie libre du fil qui, se, enfin qui sort de la pelote, en fait, c'est là-dessus que vont se former les mailles sur l'aiguille. Il faut donc en sortir une certaine longueur pour avoir suffisamment pour en avoir suffisamment pour pouvoir faire le nombre de mailles qu'on veut. Donc pour ça, il y a une voire deux astuces que je vous montre après. Donc je sors ma longueur de fil sur laquelle vont se former les mailles et le fil l'autre partie va servir en fait à nouer en quelque sorte les mailles sur l'aiguille. Donc il faut quand même une certaine quantité. Donc la partie libre la longue taille, je la place derrière, je fais passer sur mon index, la partie reliée à la pelote, qui va être le croisement, passe sur mon pouce, donc, voilà, la position est celle-ci. Pour la première maille, vous pouvez faire un nœud coulant ou partir directement comme ça, donc en bloquant bien dans la main pour que les fils ne se sauvent pas. Donc noeud coulant ou pas, l'aiguille sous le fil, parce que quand il y a un noeud coulant, ben, obligatoirement ça se retrouvera dessous, hein, les, le fil se retrouvera dessous. Et alors le plus simple, c'est de penser que l'aiguille est au-dessus de la main, et qu'on va descendre entre le pouce et l'index, pour aller chercher le fil devant le pouce. Et le croisement se fait ici. Donc croisement simple, il est là, long tail et derrière. Et j'attrape ma boucle, un peu comme une maille endroit, et je vais chercher mon fil derrière. Donc, mon fil derrière se retrouve sur l'aiguille et a formé une maille. Donc la première boucle de départ ici, ou votre nœud coulant. Donc on a fait la deuxième maille, première, ou deux, première et deuxième. Et ensuite le geste se répète. Donc on garde toujours derrière le bout libre, on descend, on va chercher la boucle et on va crocheter le fil derrière. Et puis pour serrer, donc pas trop, parce qu'il faut quand même que ça reste mobile, pas trop serré, sinon vous allez avoir du mal à faire le premier rang, il suffit de poser le fil, qu'il fasse juste le tour de l'aiguille, c'est tout, hein, sans plus. Dessous et à l'arrière, on a des vagues qui ressemblent et qui même sont euh, comme des mailles en verre. Quand on est arrivé au bout, une fois qu'on a fini, le premier rang, enfin, le rang c'est le rang 0, hein, il compte pas dans le décompte. Donc, le rang 0 est fait, le rang de montage est fait et eh bien on peut retourner pour commencer à tricoter donc c'est un bon départ pour un point mousse peut-être un petit peu moins bon pour du jersey en droit mais après tout il y en a qui on peut, on peut très bien s'en satisfaire ça dépend aussi de la grosseur du fil, là ça va se voir, sur des fils plus fins, ça se verra moins, c'est acceptable. Si vraiment vous supportez pas ça, vous pouvez commencer par un rang envers pour le jersey. Et du coup, le rang droit seront là. Par contre, pour le tricot en rond, on est dans la continuité. On va joindre le bout auquel on est arrivé, au bout d'où on est parti. Donc on va grossièrement... Je mets tout ça hop, sur le câble au milieu, voilà on va joindre ce qu'on vient de finir à ce qu'on a commencé. Alors plus clairement, et en français correct, quand on tricote en rond, on ne retourne pas l'aiguille tricote enfin, en spirale, en continu. Donc une fois qu'on a fini de monter les mailles, il faut se débrouiller que la maille qu'on va tricoter la suivante en fait c'est la première qu'on a montée donc en fait on va faire quelque chose comme ceci alors la technique pour joindre en rond euh, sur le nombre le, selon le nombre de mailles c'est pas du tout l'objet de, de la vidéo hein, mais voilà donc on va se retrouver comme ça donc j'ai jamais retourné je vois toujours mes mailles Endroit et les mailles, donc en vert avec les vagues, elles restent bien à l'intérieur. Astuce numéro 1 pour tirer la bonne longueur de fil, hein, ni trop ni trop peu. Donc, admettons que j'ai 20 mailles à monter, 20 c'est 5 x 4, donc je vais mesurer combien il me faut pour 5 mailles, voilà comme ça, Alors, je peux faire directement pour 20, mais quand on a beaucoup beaucoup de mailles, voilà l'astuce, donc 5, on est d'accord, on part de là, on arrive ici, voilà, il me faut ça. Quand je plie en deux, je prends le double, forcément, là, hop, j'en ai pour 10, et là, encore fois 2 10 fois 2 ça fait 20 là j'en ai pour 20 mailles je me garde une petite réserve de sécurité erreur de mesure tout ça plus la longueur pour rentrer le fil une fois qu'on aura fini éventuellement une certaine longueur si vous avez prévoyé de faire une couture ça dépend du modèle ça dépend de ce que vous voulez faire ça dépend de plein de trucs c'est pas obligatoire donc voilà le minimum pour ce fil là, pour monter 20 mailles astuce numéro 2 si pour euh, une quelconque raison je ne peux ou ne veux pas euh, faire de calcul ça consiste à utiliser un autre fil de la alors l'autre bout de la pelote ou une autre une autre pelote hein. en tout cas il faut que ce soit le même fil donc je vais les joindre ensemble par un nœud provisoire hein. donc pas trop serré facile à défaire typiquement le nœud coulant je glisse mon aiguille dedans et là j'ai ben voilà j'ai mes deux fils donc ça va cette maille là ce n'est pas une maille hein. c'est un nœud pour maintenir le tout ça va ça compte pas donc on pourra le défaire dès qu'on n'en aura plus besoin et c'est parti on se pose pas de questions on a juste à savoir à compter le nombre de mailles qu'on a montées donc hein, on n'oublie pas ça c'est zéro ça compte pas donc là il y en a deux voilà, on va dire que ça suffit je commence à tricoter là peu importe le fil enfin ça dépend hein, si vous voulez absolument partir du milieu de la pelote faut repérer le fil qui en part voilà. et commencer à tricoter Donc ça, hop, on laisse tomber. On peut même défaire. Allez, un petit bonus. C'est un montage qui s'appelle aussi le montage sur le pouce. Mais littéralement, hein, c'est vraiment sur le pouce. Alors par contre, ça, on va commencer par un nœud coulant. Ça va être plus pratique. Nœud coulant. Je glisse mon aiguille. En laissant, ben, encore une fois, l'équivalent de la long tail, la long tail, derrière, éloignée de moi. Et je vais me servir de mon pouce pour faire, alors je tiens ici, parce que sinon ça tourne autour de l'aiguille. Donc, comme ça, je fais tourner mon pouce. Je fais littéralement une maille endroit. Et c'est encore une fois mon bout libre qui se retrouve enroulé autour de l'aiguille. Encore un bonus Allez. Donc la question, plutôt que de se retrouver comme ça, et quand on re, à la fin du montage, et pour tricoter le premier rang, se retrouver avec des mailles qui se présentent à l'envers, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de, je ne sais pas, moi, se retrouver ben, comme ça à la fin du montage et quand on tourne, de commencer directement avec des mailles endroit. Et bien la réponse est oui. Donc notre bout libre qui était derrière se retrouve devant. Notre pelote qui était devant se retrouve derrière. Le montage qui était sur le pouce va se faire sur l'index. Et on commence toujours par le nœud no coulant. Ça, ça ne change pas. Et tout à l'heure, je le faisais avec ma main gauche. Maintenant, je vais le faire avec ma main droite. Donc j'attrape le fil qui va à la pelote tout par dessus, hein, l'index par dessus. Je refais, je tourne vers moi, je glisse l'aiguille dans la boucle. Le bout libre, la longue taille fait le tour de l'aiguille, donc je reste devant moi, je la ramène derrière et je passe mon index, la boue de mon index par-dessus et je resserre légèrement, pas trop, juste ce qu'il faut. Même chose, index par-dessus, je ramène vers moi sur l'aiguille. C'est un peu comme une maille envers, hein. à l'inverse, enfin inversé, plus ou moins donc mon bout libre qui va à la finale se retrouver sur l'aiguille passe de devant vers l'arrière en passant par-dessus l'aiguille et je fais passer aussi par-dessus ma boucle qui vient donc verrouiller la maille on continue, voilà, c'est suffisant maintenant je retourne et là, je peux commencer du jersey sur un rang qui ressemble à un rang droit. Donc, je le rappelle, un rang de montage qui compte pour 0%.